Alors bonjour Annie. Bon matin, Philippe, plaisir de te revoir. Hey, moi aussi, comment vas-tu? <rire> très bien, beau matin estival. On dirait que le moral est bon hein, un peu partout au Québec, en tout cas. En plus, plus il fait gros. beau, c'est la période des. Euh, il y a quand même pas mal de, de festivals un peu partout, donc euh, c'est agréable. Annie, est-ce que tu prends bientôt des vacances? Aussi, aussi. Prévu pour le mois d'août prévu oui, pour le mois d'août. Okay. Est-ce que cette année, ah oui, oui, moi aussi, c'est sûr que d'ici une dizaine de jours, je suis en vacances. Oui. Oui. Est-ce que toi, cette année, comme certains de, de, de, tes, de tes clients ou des gens avec qui tu, tu collabores, est-ce que tu... Les gens te disent, cette année, on a vraiment besoin de vacances, on est fatigué. Oui, on l'entend. Hein. Puis, euh, d'un point de vue de santé mentale, c'est quelque chose qui revient aussi dans l'actualité. On sait qu'il faut faire attention à notre santé mentale. On a un Canadien sur cinq présentement qui vit des défis au niveau de la santé mentale relié au travail. On ne fait pas tous une super job de boss, là. Il, y a du... il faut qu'on regarde un petit peu notre nombril. Un sur cinq, c'est beaucoup, là, 20 de la population. Et on sait que là-dedans, la population des entrepreneurs et des gestionnaires exécutifs est particulièrement ciblée. En matière de vacances, on entend souvent des gens nous dire « Ah, oh, moi cet été, je prendrais des week-ends de trois jours ou de quatre jours. » Ou encore, je vais, si si je prends des vacances, du type j'ai un billet d'avion pour aller quelque part, mais dans la vraie vie, tu sais, je prends mes courriels en cours de route également. Tu sais, moi, là, j'en parle, j'ai je la ben smart, là, mais comme entrepreneur, ça fait partie de mes grands défis personnels. C'est pas si facile que ça de décrocher. Je sais que je suis pas la seule, je, je soupçonne. Puis récemment, il y a eu une, un article d'Isabelle Massé dans la presse. Moi, Isabelle Massé, là, je suis... Dans son fan club, je trouve que c'est une femme inspirante. Puis justement, ça portait sur les vacances. Bon, là, tu me diras peut-être, Philippe, que mon, ma référence à cet article-là est un peu biaisée parce que j'ai été interviewée dans l'article comme experte RH. Fait que, bon, je le nomme. Mais c'est un petit peu ce que ça faisait ressortir. C'est l'importance au niveau de, de, de, de notre santé mentale, des hormones qu'on sécrète quand on est en vacances. C'est important de prendre une pause, idéalement de décrocher d'avoir plusieurs jours consécutifs, c'est pas tant où je vais puis la valeur de l'hôtel ou de, de, du billet d'avion que j'achète qui est important, mais si possible, combiner trois choses, voir du monde, aller dehors, faire pause. C'est trois éléments qui nous permettent de sécréter des hormones comme la sérotonine qui vont avoir un effet positif sur le cortisol, l'hormone du stress. Hey, c'était une longue réponse, Philippe, toi. Ah, comment... Mais c'est correct. Et puis, tu sais, en même temps, je, je, je t'écoutais et je repensais à un article qui disait que euh, vraiment, pour arriver à décrocher, il faudrait que tout le monde prenne deux semaines. Le minimum serait minimum deux semaines parce que c'est à la fin de la deuxième semaine qu'on a vraiment décroché. La première semaine, c'est spot sur le cas. C'est ça. En tout cas, Annie, content de te voir ce matin. Alors, ce matin, euh, dans nos blabla RH, de quoi on va parler avec toi? Alors, on va parler ce matin de culture du leadership. Alors, euh, je te présente pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, Annie Boilard, euh, c'est écrit Réseau d'Annie RH. Euh, nous, Annie, on se connaît depuis quelques années. Euh, on, on a travaillé ensemble sur des activités avec, euh, à l'époque, euh, les événements, les affaires, on, sur des conférences. Et euh, c'est vrai que la, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai ai vraiment aimé ton approche euh, du monde RH. C'est-à-dire qu'on euh, on va plus parler de l'humain que des procédures, que des lois et tout ça. On, on va dire que, comment on peut aider les gens à, à devenir des meilleures personnes sans forcément leur imposer euh, parce que c'est la loi, parce que c'est comme si, parce que c'est comme ça. Et alors, euh, ce matin, ce qu'on ce ce qu voulait échanger ensemble, et je voulais vraiment avoir ton avis, c'est euh, déjà, c'est quoi le leadership? Ça, C'est une question que j'ai envie de te poser. C'est quoi le leadership? Parce que c'est un terme qui est vraiment utilisé. Hein. C'est un peu comme la bienveillance et tout ça. Tout le monde utilise ça, mais c'est quoi le leadership? Oui, souvent mis en opposition avec la notion de gestion. Si je suis un gestionnaire, suis-je un leader? Suis-je nécessairement un gestionnaire pour être un leader? Puis-je être un leader d'influence? Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans. C'est vrai que c'est une grande question. La même la littérature n'est pas unanime par rapport à ça. Mais dans des mots simples, moi, pour moi, là, le leadership, c'est toute ma capacité de, de rentrer en relation avec les gens, de m'ancrer dans la bienveillance, puis de travailler en équipe pour faire arriver quelque chose. C'est... Ce n'est pas relié à mon titre professionnel nécessairement. Je peux être un excellent leader d'influence, même si je n'ai pas une équipe qui se rapporte à moi directement. Tout comme je peux être un excellent gestionnaire puis un piètre leader. Puis l'inverse est vrai. Je peux être un excellent leader puis un gestionnaire C'est Humblement, là, Moi je pense que c'est ma catégorie à moi. T'sais, en pas au quotidien dans le leadership, je pense que dans mon entreprise, on n'est pas si pire. Ben, en matière de gestion euh, parfois je, je, ça fait bien de, de rafraîchir certains conflits c'est <rire> pas toujours sur les règles parfaites en matière de gestion donc ce serait ma réponse, Philippe. Toi, comment tu vois ça, le leadership Comment tu le définis En fait, je pense que le leadership, c'est pas forcément, pour moi, hein, c'est pas forcément quelque chose qui va, qui va se définir, mais plus quelque chose qui va se vivre. En fait, j'ai dit toujours, il n'y a, a qu'à mettre des enfants ensemble, à jouer dans une cour, et puis à un moment, il y en a un qui va prendre le leadership, et pourtant, ce n'est pas un leader, c'est pas un chef, c'est quelqu'un qui va, qui va initier des choses, et dont les gens vont, les autres enfants, par exemple, vont, vont l'accompagner, vont avoir le goût et vont passer un bon moment. Donc, je pense que le leadership, c'est quelque chose, c'est plutôt un, un, un état d'action euh, qu'autre qu chose. Moi, je, je le vois par… Euh, il y a des gens qui ont du leadership sans le savoir, mais quand ils proposent quelque chose, quand ils font quelque chose, ben, les gens embarquent avec eux. Donc, euh, je trouve que c'est comme ça que je, je définirais le, le leadership. Oui. Est-ce que tu peux ajouter un petit élément, Philippe? Bien sûr. Je trouve qu'on fait trop souvent l'erreur de commettre, euh, commettre l'erreur de penser qu'un leader, c'est celui qui est en avant. Puis moi, plus la vie avance, plus je réalise que le leader, c'est celui qui met les autres en avant. Que ce soit des gamins dans une cour d'école, puis la personne qui va réussir à, à faire émaner puis la bonne idée de quelqu'un, puis la mettre en avant, puis remercier cette personne-là pour sa contribution, ça a plus d'impact que être soi-même en avant. fait que... J'aime ça aussi remettre ce concept-là en, en, à l'idée que ce n'est pas parce que je ne suis pas nécessairement la personne à l'avant, pas parce qu'on ne m'identifie pas nécessairement comme le leader spontanément, ce n'est pas parce que j'ai l'impression que tous mes propos sont toujours écoutés à 100 que je ne suis pas un leader. Mais si je suis celui ou celle qui propulse les autres, peut-être que je suis dans cette catégorie-là. Et en tout cas, Annie, ça sera une bonne réflexion pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être un rôle justement de, de leader ou de chef dans une entreprise. C'est-à-dire comment, comment je fais briller les autres dans mon organisation. Euh, je pense que ça va être une... Puis en même temps, là, on, on se parle dans quelques jours, ça va être les vacances. Je pense que ça, aussi, ça peut être aussi un, un, un bon moment pour les gens qui vont écouter cette émission, soit en direct, soit en rediffusion, de euh, se dire quel type de leader je veux être, moi, et, et, et quel type de leader je suis réellement, parce qu'il y a ce qu'on veut être et il ce qu'on est. Donc, euh, peut-être que ça va aussi nous permettre euh, ou leur permettre, euh, pendant cette temps de congé de se dire comment je reprends la rentrée et qu'est-ce que je fais pour changer. Mmh. Tu me permets, j'ajoute là-dessus, oui. en une seconde. Moi, personnellement, puis là, j'ai l'impression que je te partage toutes mes histoires, là. Moi, perso, perso, là, qui est gestionnaire d'une entreprise puis d'une équipe, cet été, ce, que je, ce sur quoi je vais réfléchir, méditer, penser pendant mes marches sur le sable pendant l'été, pendant mes vacances, c'est comment je veux redéfinir bienveillance à l'automne dans mon leadership? Comment je vais le faire vivre? Comment, C'est quoi les couleurs, l'identité que je vais lui donner cet automne? C'est pour dire, moi aussi, j'aime bien cette idée de définir quel leader je veux être. Moi, dans mon cas, c'est un élément du leadership que j'ai envie de repenser, revoir. Puis, puis ça, c'est le devoir que je me donne cet été. Peut-être, ça peut être inspirant pour certaines personnes. Bon. Et puis, c'est sûr que ça va l'être parce que, tu sais, je pense qu'on le disait, tout le monde a passé quand même une année difficile. C'est, il euh, y a plein de choses à hein, dire qui, euh, bon, je ne parle même plus de la COVID parce qu'elle fait partie, mais il y a quand même beaucoup de pression. Là, aujourd'hui, on, on parle d'une de, de, de, économie qui est quand même, qui est, qui est quand même sous pression. Les entreprises sont sous pression. Les dirigeants sont sous pression. Donc, je pense que la bienveillance, euh, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en compte. Et, et pas uniquement parce que c'est à la mode et que c'est un mot qu'on utilise, mais vraiment par, euh, par euh, empathie avec les gens avec qui on travaille. Quoi. Alors, pourquoi on devrait s'intéresser à la culture du leadership en 2022 Pourquoi Est-ce qu'on ne s'en occupait pas avant et pourquoi plus en 2022 et dans les années à venir Oui. Pourquoi on ne laisse pas juste être? Tu sais, pourquoi il faut prendre le temps de réfléchir, de la définir, possiblement de l'améliorer? Pourquoi on ne peut pas laisser aller? Alors, hey, je te réponds à la question. Mais Philippe, j'avais envie de t'entendre. Est-ce que tu veux commencer? Toi, est-ce que tu avais des pensées là-dessus ou tu préfères que je lance le bal? Non, je, je vais te laisser, mais moi, j'ai une petite idée sur le leadership parce que, parce que le monde est tellement en, en, en transformation qu'aujourd'hui, euh, puis on le voit hein, aussi. Hein, euh, il y a une pénurie de main-d'oeuvre au Québec et puis qui n'est pas prête de s'arrêter. Et, et puis, elle ne touche pas que le Québec. Elle touche de plus en plus d'autres pays euh, en, en plein développement. Donc, euh, les, les gens aujourd'hui, ils n'ont plus à, en tout cas, ils ont moins à subir un mauvais chef, une mauvaise organisation. Euh, ils n'ont plus tout ça. Donc, euh, si les, les gestionnaires, si les chefs d'entreprise ne sont pas euh, inspirants, euh, eh bien, c'est facile, on change, on claque la porte et on va autre part parce qu'il euh, y a plein d'entreprises qui vont, qui vont nous accueillir les barouères. Donc, euh, oui, moi, j'ai ma petite idée sur le leadership, mais euh, toi, c'est quoi le leadership pour toi? Alors, oui, c'est ça. Pourquoi s'intéresser à notre culture de leadership en 2022? C'est des éléments, c'est une combinaison de plusieurs éléments qui vont cohabiter en même temps. Mais c'est sûr et certain que c'est le premier driver à l'avance, c'est toute la notion de pénurie de main d'œuvre. Il y a certains leaders, puis je fais ça un petit peu à la blague. Philippe, est qu'on a le droit de partager à tes auditeurs que Eh hey, bien sûr quoi. Hey, on est là. Hey, tu sais quoi? Nous, on appelle ça les blabla RH, je sais pas pour rien. On est, on est beaucoup dans l'informel. On, on est là pour un moment de rencontre. Ça va durer 45 minutes. On va se laisser 15 minutes pour répondre aux, aux, aux questions des, des, des gens qui nous écoutent. Mais ça, on est vraiment dans un mode. C'est comme si on était dans notre salon sur une terrasse en train de prendre un café ensemble. Donc euh, oui, bien sûr. <rire> j'allais partager aux éditeurs que toi et moi, nous nous parlions hors onde récemment puis que tu me disais que finalement, pour toi, le recrutement, ce n'était pas compliqué en 2022. C'est rarissime qu'on entend ça. Je trouve que ça, ça, ça te donne plein de lettres de noblesse, Philippe. Mais à la réponse, pourquoi ça à notre culture de leadership? C'est parce que les entreprises ne sont pas tous dans la même situation que Patrimoine RH. Puis pour plusieurs, pour voir leur poste, c'était un défi de taille. Donc Définir ma culture, euh, ma culture de leadership, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux être, c'est quelque... essentiel à la rétention de mon monde. Et là, souvent, le défi, c'est que ça se perd dans l'organisation. Plus l'entreprise est grande, si on interroge souvent, par exemple, dans un scénario le plus facile, le président fondateur, présidente fondatrice, bien, elle a, cette personne elle a une idée claire de l'expérience de leadership qu'elle veut offrir à ses équipes, à ses employés. Puis, il y a des niveaux hiérarchiques derrière tout ça. Puis parfois, comment on va faire vivre cette culture-là, ça peut devenir un peu nébuleux pour certaines personnes. Tout le monde a ses valeurs, a ses croyances. Puis il y a certains moments, quand on va devoir prendre des décisions, qu'on va y aller plus d'un côté, plus de l'autre. Alors cette culture de leadership consiste à harmoniser, d'abord, notre vision de comment on va être comme identité. Ça va être quoi notre ADN, nous, de leadership dans notre entreprise, et de l'harmoniser à travers tous les leaders, euh, euh, hiérarchique, mais parfois aussi des leaders d'influence, comme ça, puis comme ça, pour en faire une, une, quelque chose qui a son identité. Puis ensuite, une fois qu'on est fort de cet exercice-là, ben on peut un peu rebondir dessus dans d'autres processus qui vont nous faciliter la vie en matière de recrutement, telle expérience employée ou marque employeur. Alors, ça va être des ingrédients intéressants, importants à mettre dans ces, la recette de ces démarches-là par la suite. Donc, moi, Ma culture de leadership, c'est faire un effort conscient, en équipe, pour définir qui nous sommes, qui nous voulons être. Souvent, ça passe par se regarder dans le miroir. Puis là, ici, hein, je parle d'un vrai bon miroir. Là. On a tous déjà vu des miroirs déformants qui allongent un peu la silhouette. Là. Ça nous plaît bien, mais ce n'est pas ça qui est question ici. On veut un vrai miroir. Ça veut donc dire qu'on va souvent passer par interroger nos employés, les premiers intéressés. Pour savoir, eux, qu'est-ce qu'ils vivent, pourquoi ils restent dans l'entreprise. On connaît les exit interviews, les entrevues de départ, les stay interviews. Pourquoi vous restez avec nous? Hein, on sait, là. notre gang, ils sont sollicités par d'autres organisations. S'ils sont dans votre organisation, c'est parce qu'ils ont choisi d'y être et d'y rester. Pourquoi? Qui nous sommes? Qu -ce que, comment nous faisons les choses? En quoi nous croyons? Donc, on va chercher cet ADN-là la vision de, de, de l'exécutif, on met ça ensemble, on vient définir qui nous sommes. Puis, puis là, ce qui est important, c'est de s'ancrer dans l'authenticité. On n'est pas, tu sais, c'est facile d'arborer ses plus beaux habits puis se présenter sur le marché de l'emploi en disant, ben nous, euh, on, on est très attirant puis on est jazzé puis tout ça. Mais là, ce qu'on veut, c'est de l'authenticité. Parce que sinon, hein, c'est un, un raccourci qui nous mène nulle part. On va avoir des candidats, mais ils ne vont pas rester dans l'organisation. On n'y va pas, on n'avance pas. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est quand on prend le pouls avec nos équipes, on est vraiment dans l'écoute, dans s'intéresser aux autres, prendre le temps d'écouter comment certaines décisions administratives ont pu être interprétées autrement sur le plancher que la perception que nous avons, nous, comme gestionnaires. Mettre ça ensemble, puis vraiment définir qui nous sommes. Alors, c'est sûr qu'Annie, euh, quand on, on interagit comme ça, ou en tout cas, on organise euh, ce, ce genre d'action, bah forcément, ça va avoir un impact sur la fidélisation. Parce que les gens vont s'y retrouver, enfin, en tout cas, ils vont retrouver ce qu'on leur avait vendu comme destination. C'est ça, c'est ça. Ça, me per... ça fidélise mes talents présentement, parce que ça me donne la paix d'esprit comme exécutif, comme propriétaire, entrepreneur, comme parce que je sais que j'ai fait un effort d'harmonisation dans notre culture. Hein, il y a des fois, là, il y a des gros espaces entre ce que je crois qui se passe dans mon organisation et ce qui se passe pour vrai. C'est ça que je viens harmoniser. Et c'est pour ça que ça vient donner de la fidélisation, puis aussi un pouvoir d'attraction après. Et il y, y a une chose qui est, qui est quand même très importante, c'est que tu as parlé le mot « authenticité », donc le mot « authentique ». Et ça, je pense que c'est important. « Authentique », ça ne veut pas dire re « ressembler aux autres ». Et parce que les autres, ça marche bien dans leur, dans leur entreprise et on voudrait faire la même chose. On peut s'inspirer, mais vouloir copier, ça ne marche pas. Parce que je dis toujours que chasser le naturel, il revient au galop. Euh, si, si ça ne correspond pas à votre culture ou à votre vision du travail, bah, le, le faites pas parce que moi, je connais des entreprises où… On va dire, le patron est, est, est très dur et très, euh, très à cheval sur des principes et si ça ne va pas comme ça, ça s'arrête. Mais pour autant, cette entreprise-là, elle n'a pas forcément beaucoup de roulement de personnel et lui, il ne veut pas ressembler aux autres. Il est comme il est. Il l'indique clairement aux gens quand il les embauche. Donc, ça peut être surprenant. Moi, je sais que la première fois que j'ai rencontré ce dirigeant d'Android, j'étais très surpris parce qu'il est hors norme. Mais quand on regarde dans les faits, il a peu de roulement de personnel parce que <coughs> tout le monde me dit, avec monsieur Intel, on sait à quoi s'attendre. C'est comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, euh, je pense que tu as raison. Soyez aussi authentique. Puis, vous allez avoir des gens qui vont vous ressembler, qui vont coller. Puis, comme ils seront bien, ils vont rester. Puis, vous aurez moins de roulement de personnel. Mmh. Puis, il ne faut pas penser que parce qu'on est en 2022, parce qu'on se parle de culture, de leadership et d'authenticité, que nous devons nécessairement tous porter les mêmes couleurs. Par exemple, nous, ben, moi, Réseau Annie RH, c'est notre job dans la vie. On fait ça former des gestionnaires. C'est sûr qu'on l'a dans notre cas. J'ai l'impression que nous, c'est vraiment authentique. Pour la bienveillance, l'humanité, on le porte. Mais ce n'est pas parce que ce sont des mots à la mode que tout le monde doit avoir les mêmes valeurs. Et je peux être un gestionnaire exigeant et humain en même temps. Il ne faut pas se leurrer. Hein? Ça ne veut pas dire que je dois rentrer dans des petites cases uniformes pour tout le monde. Je peux être très exigeant envers moi-même, envers les autres, avoir des styles de communication qui peuvent être directs, mais quand même supporter mon équipe, les promouvoir, les mettre de l'avant, mettre les gens dans leur force, puis leur donner des ailes dans leur travail, ce n'est pas incompatible. Tout comme, ça pour moi, c'est moins, moins un modèle que, que je recommande, mais par exemple, je peux être un leader plus directif, autoritaire, puis être entouré de personnes à qui ça plaît, parce qu'eux ont moins envie de prendre des décisions, ils ont moins envie qu'on développe leur autonomie, ça leur plaît plus d'être plus dans déployer, faire. Moi, personnellement, je mets un gros point d'interrogation. Je, je, je serais extrêmement préoccupée si c'était le cas de mon entreprise à moi, parce que je me dis, la vision est portée par une seule personne, il n'y a pas de marge d'erreur. Il y a personne, les autres personnes, ils ne contribuent pas, ils... ils fait qu'il faut vraiment que la personne soit « right on » en tout temps. Là. 100% des décisions doivent être parfaites. Sinon, la survie de l'entreprise peut être, peut être mise en jeu. Moi, ce n'est pas un modèle d'affaires qui serait le mien. Ça, c'est sûr. Ça, ça m'effrayerait à tout prix là, de, de, que ce soit ici. Mais ce n'est pas à dire que ça ne peut pas fonctionner. Et comment ça ressemble, Philippe? Oui. Ouais, et puis en même temps, euh, ce type de gestion, on sait que c'est plus compliqué aujourd'hui parce que les, la nouvelle génération qui arrive veut prendre des décisions, veut participer. Puis en même temps, c'est lourd quand on est dirigeant d'entreprise ou dirigeant d'entreprise, quand tout repose sur nos épaules, les décisions, les, les bonnes ou les mauvaises décisions. Donc, euh, je pense que le monde est en train de changer et, et une entreprise où, où, où le, le pouvoir serait centralisé ou la réflexion, je pense que ce serait plus compliqué pour elle actuellement. Oui, oui moi, aussi, moi aussi. Puis, Annie, j'ai envie de te poser la question, c'est qu'en plus, aujourd'hui, là, depuis, enfin, je dis aujourd'hui, depuis deux ans, là, le, le monde a tellement changé, la COVID a changé, alors, avec, pour des choses bonnes, hein, parce qu'il faut quand même reconnaître que la COVID a amené des bonnes choses, euh, elle, a, elle a boosté les entreprises au télétravail, hein, ce qui n'était pas le cas avant, Genre, je pense qu'avant, il y avait des études qui disaient que 70% des chefs d'entreprise n'étaient pas prêts à offrir du télétravail, bon, bouffe, deux ans plus tard, on ne parle plus de ça, mais en 2022, versus ce qu'on vient de penser la gestion hybride avec la culture du leadership, comment ça se passe? Parce que c'est quand on a des gens dans une même salle, c'est plus facile d'avoir une sorte d'énergie collective. Mais euh, comment on gère ça quand on a la moitié de son équipe qui est là, l'autre moitié qui est là, mais pas le même jour, puis l'autre moitié qui vient même pas du tout? Euh, comment on fait? Oui, c'est ça. Puis comment Souvent, moi, j'ai des clients qui, qui, qui, qui se questionnent sur comment vais-je même implanter le hybride dans mon organisation? Parce que les gens ne veulent pas tous revenir. On a des équipiers qui sont contents de voir le monde, puis là, bien, ça, c'est pas un souci. Mais ceux qui qu peinent à revenir au travail, ça leur tente pas, ils nous disent, à voix haute, je suis plus efficace à la maison, tu me fais perdre du temps dans le déplacement, ça me coûte plus cher. Ils veulent pas revenir, puis moi, à la fois, je suis gestionnaire, puis je veux créer une esprit d'équipe, une consolidation, je veux que les gens se revoient à l'occasion, mais je suis aussi dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, et je veux pas m'amuser à déplaire à mes employés pour des choses... Euh, qui peuvent m'apparaître un peu futiles, peut-être que peux faire preuve de flexibilité puis accommoder les gens. C'est difficile de trouver cet équilibre. Parfois, on a l'impression comme gestionnaire qu'on va au combat de fidélisation de nos équipes puis d'atteindre nos objectifs d'apprentissage, euh, nos objectifs d'affaires, mais qu'on a un bras derrière le dos là, qui est attaché à cause de la pénurie de main-d'oeuvre et de la réalité hybride. C'est comme on se bat, mais avec une seule main, c'est ardu. Fait Il y a deux choses en réponse à ta question, Philippe. La première chose, comment je, comment je ramène ces gens qui ont moins envie de revenir? Le, ce qui se passe, c'est que présentement, c'est comme si on demande aux gens de faire un sacrifice individuel immédiat, voire remplir leur réservoir d'essence cette semaine, pour un bénéfice corporatif à moyen terme, à savoir des trucs comme la consolidation d'équipe, la facilité de communication dans l'équipe, accélérer nos processus d'accueil et d'intégration des nouvelles personnes. Alors, on sait que se voir à l'occasion, travailler en mode hybride, ça a des avantages pour l'entreprise. D'ailleurs c'est pour ça que comme gestionnaire, on y tient. Mais c'est l'entreprise qui gagne à moyen terme pour un coût à court terme. Le but, puis c'est pour ça que ça crée des tensions, le but du jeu, moi je trouve en tout cas, qu'une fois qu'on reconnaît ce déséquilibre, Bien, on peut commencer à travailler, à rééquilibrer, dans la mesure du possible, un peu les choses. On va y arriver de différentes façons. Mais je pense que la première chose, c'est de reconnaître cet état de fait. là Après ça, bien, souvent, les gens veulent savoir comment vais-je faire. Alors, je vais travailler, par exemple, à senser les journées qu'on passe ensemble. senser dans le sens, donner du sens, du purpose aux, aux journées que nous passons ensemble. Donc, je vais les structurer, les penser autrement que ce que j'ai fait dans le passé. On va, se, on, va se, on va augmenter le plaisir que nous ayons à être ensemble, l'efficacité, la pertinence des activités que nous allons faire ensemble. Alors, vous voyez, l'employé va commencer à avoir un gain, un gain de plaisir immédiat, un gain d'efficacité dans ses responsabilités, dans ses projets. C'est ça que je dois tenter de faire. Il faut que j'augmente ici le, les pertinences et l'avantage pour les gens. Puis là, ta question, c'est et, et comment je gère en mode hybride? Des fois, c'était déjà pas super facile à <rire> Puis là, en plus, j'ai pénurie de main-d'œuvre. Puis en plus, je vois pas mon monde. C'est comme si 2022, ça nous pousse comme gestionnaire et leader à être au top de notre game. Vraiment. Si fut un temps où, si j'étais un leader à 78-80%, c'était comme good enough, entre, entre guillemets. Je, je m'arrivais à naviguer. Je n'avais pas un trou de roulement trop élevé. J'étais sous les radars des gens en ressources humaines. Mais en 2022-2023, c'est ça qui va se passer, c'est que là, il faut que je sois à 95% et plus parce qu'aussitôt qu'il y a une faille dans mes habiletés de leadership, que ce soit mes habiletés de communication, de mobilisation, euh, ma capacité de déléguer, de donner du feedback, aussitôt que j'ai une faille quelque part, bien, tout de suite, là, c'est mis en évidence puis là, ça, ça, ça devient perceptible. Donc, quand j'élève mon niveau de jeu 2022, il y a comme trois mots en gestion en mode hybride à garder en tête. Communication, consolidation, évaluation. C'est comme nos trois pièges. Là-dessus, ces trois choses-là, je dois être à 95, 100 C'est ça qu'il faut que je vise comme gestionnaire. Donc... Être très sensible à mes communications, qu'est-ce que je dis à ceux qui sont en présentiel, à ceux qui sont en virtuel, est-ce que je le dis de la même façon, est-ce que les gens ont accès à la même information? Je dois vraiment me sensibiliser sur mes communications. Je vais rapidement mes consolidations d'équipe. Donc, le fait de créer cet esprit d'équipe, cet esprit de corps qui va faire qu'on va être meilleur pour traverser les défis qu'on va rencontrer ensemble. Ça aussi, ça fait partie de mes défis comme gestionnaire, puis je dois garder cette balle-là sur mes yeux. Puis le troisième défi, puis là j'ai l'impression que je l'ai dit, mais on le sait tous parce qu'on l'a vécu maintenant, mais toute la notion d'évaluation, évaluation avec un E majuscule, c'est-à-dire évaluation de la disponibilité des ressources, du, évaluation de, de l'intérêt pour certains dossiers, évaluation de la performance de travail, là, il y a des biais qui peuvent s'opérer. Ceux que je vois plus souvent, je vais voir tu quelqu'un qui a du temps dans, dans ses mains, euh, ben, je vais avoir tendance à lui de confier plus de projets. Puis, par exemple, quelqu'un qui, euh, euh, à l'inverse, est débordé, puis je le vois, bien, je vais avoir tendance à l'épargner, puis confier des, des projets à d'autres personnes. Mais ce n'est pas ceux qui sont en télétravail, ce n'est pas parce que je ne les vois pas qui n'ont pas la même réalité. Fait que je dois substituer ces observations par des questions ouvertes pour être toujours en communication avec mes employés, puis bien partager la charge de travail. Et bien, de la performance. Oui, c'était et, et, et en fait, Annie, c est, c est, ton, ton commentaire, ah, premièrement, j'ai envie de te dire, euh, oui, puis ce que, ce que je voudrais partager aux gestionnaires, pourquoi voulez-vous les faire revenir vos collaborateurs et, et surtout, n'essayez pas de les faire revenir par la force parce que ça ne marche pas. Ça, je vous le dis, n'imposez rien, c'est fini. Il faut qu'ils aient le goût de revenir. Et, et, et l'exemple que tu donnais, euh, j'ai eu le cas dans une entreprise euh, qui m'expliquait qu'en fait, elle avait perdu une ressource euh, parce qu'il commençait à dire, bah, ce serait bien que la personne vienne au moins deux à trois jours au bureau, puis la personne a décidé de partir, et euh, elle, elle a su que cette personne était partie dans une entreprise où le télétravail n'est pas autorisé, donc elle, elle dit, bah, je ne comprends pas, moi je demande de revenir deux à trois jours, et elle, elle, elle me quitte, mais dans une entreprise où il n'y en a quasiment pas de télétravail. Et en fait, je pense que tu as répondu tout à l'heure à une question qui est importante, C est, c est pop, parce que venir au, au bureau pour faire la même chose que ce qu'on fait chez, chez soi sans avoir une plus-value, ça ne sert à rien. Il faut, faut, faut le dire aux gestionnaires ne faites pas venir les gens pour faire la même chose que ce qu'ils peuvent faire chez eux. Il y a même, d'ailleurs, on, on, on l'a tous vécu, des entreprises qui ont demandé aux gens de revenir au, en télétravail pendant il y a encore quelques mois de ça, mais il y avait encore des cas de Covid ou des gens. Donc, on demandait aux gens de, de rester dans leur bureau et ils se faisaient des zooms alors que le, la personne est dans le bureau d'à côté. Mais pourquoi je viendrais le faire dans le bureau de l'entreprise alors que je pourrais faire la même chose de chez moi Donc, ce qui est important, c'est de donner du sens. C'est si je vais travailler au bureau, si je retourne dans l'entreprise, c'est quoi la plus-value pour moi d'y aller S'il n'y en a pas, Honnêtement, ben, comprenez que les gens ne veulent pas revenir. Puis en plus, tu l'as dit, euh, il faut rajouter de plus en plus d'essence dans, dans, dans, dans le véhicule. Puis ça coûte de plus en plus cher. Euh, et puis en même temps, ben, on va passer peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure sur la route le matin. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais ben, tu tout ça, c'est du temps perdu pour, pour beaucoup. Donc euh, oui, tu as raison. Il faut être capable de, de, de réfléchir et, et de redonner du sens pour que les gens... Pas qu'on veut qu'ils reviennent absolument, mais qui eux-mêmes se disent, hey, c'est le fun d'être ensemble collectif, enfin avec, avec le collectif. Donc oui, tu, tu as raison. Mmh. Aussi, euh, cette période de, un, petit peu, un petit peu novatrice, hein, parce qu'on ne se mentira pas, euh, tous ces chamboulements-là font grandir grandement les, les, les organisations. Il y a aussi des changements au niveau de la législation du travail, qui évolue euh, très rapidement. Hein. D'ailleurs, euh, on se dit à quand la loi où les gens pourront travailler pour une entreprise, je ne sais pas, française, belge ou canadienne, mais travailler depuis un autre pays. Parce qu'on le voit de plus en plus. Moi, je, je commence à avoir des collègues hein, qui m'en parlent et hein, qui me disent ah, « peut-être l'année prochaine, je vais partir euh, au Mexique et pendant un mois, je vais travailler en télétravail depuis le Mexique. » Et en même temps, je trouve ça… Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de savoir que euh, les gens vont faire leur travail, mais ils vont être sur un, un autre continent, dans un autre environnement. C'est quoi Qu'est-ce qui… Qu le leadership par rapport à l'évolution des, des normes du travail, de la législation du travail, c'est quoi l'impact que ça va avoir dans la culture et dans la gestion? Mmh. Puis, c'est intéressant, Philippe, je beaucoup ta question parce que là, présentement, il se passe beaucoup de choses dans notre législation du travail. Si on a juste à penser, bon, l'automne dernier, il y a eu la modernisation du régime de la santé et sécurité au travail. Ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas touché à cette loi-là, puis on l'a modernisée. On a aussi la loi 96, maintenant, longtemps, on a fait référence au projet de loi. Maintenant c'est voté. Donc la loi 96 sur la langue, le, le, j'oublie parfois son nom exact, là, mais la langue d'usage est commune au Québec, le français, c'est ouais. le nom de la loi, quelque chose comme ça, et qui vient euh, encadrer aussi notre façon de communiquer ensemble, le choix des langues, et, ainsi que nos, la justification de l'anglais pour des postes. Donc ça vient, ça vient toucher notre façon de gérer et d'exercer de, de, notre leadership. Et là, on a aussi le projet de loi 799 qui consiste à se doter possiblement d'une loi sur le la, la droit à la déconnexion, donc la protection des périodes de pause. Que ça bouge au point de vue législatif au Québec dans le droit du travail. Puis ça a des, des incidences sur nous. Et parfois, comme gestionnaire, comme leader, comme entrepreneur, Bien, on n'est pas sur les tables de négociation puis de réflexion par rapport à ça. puis Parfois, on peut être un peu heurté par rapport à certaines législations qui avancent, qui représentent l'évolution de notre société. T'sais, je vais donner des exemples sur le, la modernisation du régime de santé et sécurité au travail. On sait maintenant, je crois que c'est l'article 56 là, qui prévoit que l'employeur est responsable de protéger un employé qui est victime de violences, que ce soit sexuelle familiale ou conjugale sur les lieux de travail et en télétravail. Ça fait avancer notre, notre société, c'est nouveau ça. C'est pas facile parce que là, on s'immisce dans la vie des gens privés, Là, on est dans la vie privée des gens. Là. Ben, ben oui, c'est ça, une victime de violence conjugale, la protéger en télétravail, c'est ma responsabilité de patron maintenant. Et puis, tous les risques psychosociaux aussi là, qui ont été intégrés dans la loi fait que parfois, comme, juste comme gestionnaire, on a des points de vue personnels par rapport à ça, d'accord, pas d'accord. C'est droit à la déconnexion, l'idée de se doter d'une politique dans notre entreprise. Bon, là, on sait, là, le projet de loi, c'est pour les entreprises de 100 employés et plus. Hein, qui va venir déterminer quand puis-je, ne puis-je pas communiquer avec mes employés et qu'est-ce que c'est qu'une vraie notion d'urgence pour rentrer en contact avec eux à l'extérieur des arts ouvrables. Il y a des gens qui s'appelaient, il y a des gens qui font comme « oh, comment qu'on est rendu là? » Mais ça, ça c'est la première chose. Dans mon leadership à moi, il faut que je mette un peu de côté là, mes idées personnelles. C'est une législation. Ça, s'applique à tous mes employés. Puis si moi, je n'y avais pas pensé, je n'étais pas rendu là comme gestionnaire, c'était moi d'accélérer le pas. Là. Il faut que j'y adhère, il faut que je les fasse vivre, ces législations-là. Puis, tu sais, elles sont ancrées dans la bienveillance, dans vraiment les tendances 2022. Peut-être j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Moi, c'est ce qui me vient là par rapport à ça. Et, Et Philippe, comment ça me donne? Non, puis Annie, tu sais, je. je, je... On a on a une on a déjà échangé il n'y a pas très longtemps sur le, justement, le droit à la déconnexion et, et l'interprétation qu'on peut avoir. Et, et cette semaine, je parlais avec une personne avec qui je collabore aussi, qui a son entreprise et, et que j'apprécie énormément. Et elle me dit « Philippe, je veux t'entendre sur le droit à la déconnexion. » Elle me dit « bah Moi, j'ai pas l'impression que, que je rentre dans la vie des gens si je leur envoie un courriel parce que moi, je suis quelqu'un qui me lève tôt le matin. je J'envoie je, je, mes courriels, je me dégage de ça et après, je fais autre chose. » et euh, et en fait je comprends, je, dire, je comprends son point de vue, c'est quelqu'un qui se le matin à 5 heures tous les matins, et elle regarde ses, ses courriels à 6 heures, et à 6h elle commence à envoyer ses courriels à, à ses collaborateurs, puis des fois ça lui arrive un peu plus tard d'en envoyer. Et, et, et je pense que le, le, la société dans laquelle on vit, parce qu'il faut savoir que le, le droit à la déconnexion est, rentre en place dans plein de pays, dans, dans beaucoup de pays, euh, ça a failli se mettre en place avant la Covid au Québec, mais en fait, ça a été un peu balayé. Et puis, euh, bon, voilà, on, et puis là, on, on revient parce que le travail hybride fait qu'on rentre dans la vie des, des gens. Mais j'ai envie juste de dire aux gestionnaires aujourd'hui qui, qui trouvent que c'est exagéré de, de mettre en place un droit à la déconnexion. Je dis, rappelez-vous, il y a quelques années de ça, puis ce n'est pas si vieux que ça. Quand vos employés regardaient euh, Facebook sur leur lieu de travail, ça vous énervait. Ça vous énervait, je, je le sais, parce que moi, j'ai combien de clients qui me disaient, qu'est-ce que je fais Ils sont, elle est toujours connectée sur son téléphone, il est toujours en train d'aller Facebook. Vous savez, ça vous énervait. Pourquoi Parce qu'ils faisaient rentrer leur vie privée pendant leurs heures de travail. Ben, Aujourd'hui, vous faites la même chose. Aujourd'hui, vous faites rentrer le travail dans la vie privée, puis ça peut changer les choses. Donc, euh, je pense qu'il le droit à la déconnexion, il y a des pays qui ont été très extrêmes, comme le Japon par exemple, où euh, les gens travaillent, parce que c'est une culture du travail qui est incroyable, c'est mon et ça, mais les entreprises aujourd'hui, ils offrent dans les, dans les avantages sociaux, si on le ça, le vrai droit à la déconnexion, c'est-à-dire que ils, les serveurs sont complètement déconnectés, euh, de 6h le matin jusqu'à peut-être 7h le soir, ils sont ouverts, Passez ces horaires-là, vous pouvez envoyer autant de courriels que vous, voyez à, que vous voulez à vos employés, ils ne les recevront pas avant le lendemain matin parce que c'est ça. Donc, je pense qu'il faut, puis là, on arrive à la période des vacances, je pense que c'est important, on l'a dit au départ, hein, on échangeait là-dessus, il faut vraiment laisser ces euh, collaborateurs se déconnecter. Puis, vous savez, le, le fait qu'à un moment, on ait envie de revenir au travail, qu'on ait envie, bah pour qu'on ait envie de quelque chose, il ne faut pas qu'on l'ait. Alors que si vous êtes connecté tous les jours avec, eh ben, vous ne pourrez pas avoir un manque d'échanges de, de, de, de, de, avec vos collègues parce que vous aurez parlé déjà tous les jours avec. Pensez à ça dans vos, dans vos bonnes pratiques. Puis surtout, je pense que les, les, les dirigeants d'entreprise ou les gestionnaires doivent montrer l'exemple. Il ne suffit pas de, de dire dans l'entreprise, on, on fait si on ne fait pas ça, si vous-même vous ne vous le faites pas, ben, c'est sûr que vous aurez... Et puis, on parlait tout à l'heure de leadership. Ben ça, c'est un exemple. Hein. On dit toujours que les cordonniers les plus mal chaussés, ben pour les gestionnaires, si vous voulez que les choses se mettent en place, faites-le par vous-même. Oui. Euh, Est-ce que tu me permets d'ajouter un petit peu Et Oui, bien sûr. J'aime ça ce que tu nous nommes parce que moi aussi, je change beaucoup avec des gestionnaires qui font comme ben là, là. <rire> puis, tu sais, juste pour notre attention, au Canada, on n'a pas de législation encore sur le droit à la déconnexion. Mais il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites il y a eu des rapports de recommandations qui ont été rédigés. Puis, vraiment, les ancrages derrière tout ça, c'est la santé mentale des gens. Parce que avant, tu sais, être au bureau puis ne pas être au bureau, c'était bien clair. Mais 2022, avec le travail hybride, être puis ne pas être au bureau, c'est nébuleux. Et c'est parce que c'est démontré que ça a des avantages au niveau santé mentale, prévention des périodes anxiogènes, puis aussi au niveau de la prévention d'épuisement professionnel. C'est pas juste pour emmerder les gens qu'on réfléchit à des législations comme ça. Puis à ceux qui pensent que ah, c'est loin parce que là, bon, c'est en Europe. Donc, on sait tous que bon, le premier pays à avoir légiféré là-dessus, c'est la France. Puis bon, c'est plus des affaires loin de chez nous l'Ontario, en 2021, s'est donné une loi sur le droit à la déconnexion. Ça touche toutes les, employés, les entreprises de 25 employés et plus. Et ils devaient se doter d'une politique là, de, de, de, de droit à la déconnexion. Puis ces politiques-là doivent être en vigueur depuis le 2 juin 2022. C'est proche de nous, là. C'est maintenant là, que ça se passe. C'est intéressant d'emboîter le pas, de s'ancrer dans la bienveillance, de veiller à la santé mentale de nos équipes. Parfois, de revoir nos habitudes de travail à nous, pour accommoder, hein, pour, pour donner le pote comme tu dis, pour donner l'exemple, puis accommoder nos employés. Moi aussi, moi, je trouve ça difficile. Je ne sais pas pour toi, moi, moi, j'ai l'habitude sais, ma petite routine du samedi puis du dimanche matin, je me lève, je fais mon jogging, ma petite méditation, puis je vide mes courriels avant de commencer la journée avec la famille. Ça faisait donc que j'avais l'habitude d'envoyer des courriels à mes collaborateurs, à mes équipes pendant le samedi. Puis je faisais la même histoire le dimanche. Est-ce que c'est dérangeant de changer mes habitudes? Ben oui. Mais <rire> Écoute, j'ai observé que je pouvais programmer mes courriels puis la Terre a continué de tourner. Tout va bien. Fait que, tu sais, on se challenge un petit peu nous-mêmes. Toi, Philippe, comment ça se passe pour toi? Mais c'est sûr que euh, du fait que j'ai aussi des gens qui sont sur un autre continent, qui travaillent dans mes équipes, qui sont sur un autre, donc c'est sûr que pour eux, c'est plus difficile parce que je ne peux pas mettre une partie des gens dans le courriel puis une autre partie des gens pas dans le courriel parce qu'eux, ils sont déjà à 6 heures d'avance là, donc c'est sûr que ça c'est, mais euh, par contre pour la grande majorité, donc les gens qui, qui sont au Québec, euh, c'est sûr que je n'envoie pas de courriel le matin avant 7h et demie, puis après partir de 6 heures le soir, j'en n'en envoie pas. Puis si je l'ai fait, bah, euh, c'est vraiment par, soit parce que par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai reçu un courriel d'une personne qui avait du mal à se connecter ou qui, qui avait pas reçu un lien de formation le lendemain puis que là, c'était important. Mais sinon, euh, non. Ça, mais, mais je suis comme toi, hein, c'est facile d'être sur ces courriels, puis commencer à les traiter, puis envoyer ça. Euh, et, et puis, pour les fins de semaine, bah, j'ai vraiment, depuis, on va dire, deux ans à peu près, je ne me connecte plus à mon ordinateur les fins de semaine, c'est fini. Euh, J'ai fait comme euh, Mike. Ma... <rire> il y en a qui se disent Bah là, je vais, je vais partir en, en méditation sur autre chose. Bah, moi, je dis il n'y a plus de courriel. Y a plus... En fait, je n'ouvre plus mon ordinateur. Euh, et chose qui, euh, qui est peut-être un défaut ou une qualité, je ne sais pas trop, mais euh, je ne regarde pas non plus mes courriels sur mon téléphone. Parce qu'en en fait, on pourrait dire Bah oui, d'accord, tu n'as pas ton ordinateur d'allumer, mais tu vas regarder ça sur ton. Euh, ouais. sur ton euh, D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit message aux gens avec qui je travaille, mes clients et autres. Si des fois, je suis un peu long à répondre, mais au courriel, vous comprenez pourquoi. Hein? C'est parce que <rire> je ne les, les prends pas tout le temps. Donc, c'est comme ça. Euh... Je t'admire, Philippe. Puis, tu sais, on parlait tantôt de toute la notion de santé mentale auprès des entrepreneurs et des gestionnaires. Bon, on sait que tu es, es, es gestionnaire et entrepreneur. Je trouve que tu es un bel exemple pour nous. C'est pas moi qui vais porter ce drapeau-là. Moi, je suis un piètre exemple. Je suis en train d apprentissage par rapport à ça. Mais merci de porter ce drapeau-là pour, pour la communauté. Mais, en fait, je pense que euh, c'est aussi de regarder ce qui se passe autour de nous. Puis des fois, de se dire Ah, ça, c'est ennuyeux, puis on n'aimerait pas ça. Mais ben, si on n'aimerait pas ça, ben, on ne le fait pas non plus. C'est assez simple que ça. Ah, c'est aussi simple que ça. Euh, Actuellement, là, on va parler des équipes. Les équipes trouvent souvent que tu sais, ça tourne un peu carré dans les entreprises parce qu'il manque de personnel, parce qu'on est surchargé, parce qu'il parce que y, y a plein de raisons. Qui, par exemple, les, les, dans certaines entreprises, les fournisseurs ou les partenaires n'arrivent pas à, à livrer, donc tout le monde court un peu après le temps. Comment, en tant que leader, on peut pallier à cette période-là comment, comment on voit ça là comment tu, Ça serait quoi les conseils qu'on pourrait donner aux, aux équipes ou aux gestionnaires qui font face à ça. Oui. Alors, je vais te partager. Récemment, j'ai fait une... Moi, je suis chroniqueuse à la radio. Hein. J'aime ça parler de ces affaires-là. je fais des chroniques sur le sujet, sur la gestion agile. Puis, euh, j'ai fait une chronique sur ce sujet-là Puis, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Fait que je vais te partager quelques trucs que j'avais partagés parce que ça, ça semble avoir résonné pour la communauté d'affaires. Deux idées. Fait que quand ça tourne carré dans nos équipes, tu sais, quelque chose comme on est toujours... <rire> on a-tu droit de... Sur la peau des fesses, là? On est, on, est, on est juste sur le bord, puis on est toujours à ramasser les petites affaires à la toute fin. C'est comme on est un peu comme si on comptait toujours sur une partie de chance pour arriver à ce que tout fonctionne bien. Puis ce que ça crée, c'est que ça crée des irritants dans les équipes, parce qu'on n'a jamais la chance de bien faire notre travail. On a toujours l'impression d'être poussé, d'être brusqué. On n'a jamais la chance de, de vraiment bouquer nos affaires. Moi, j'aime bien garder en tête deux ratios pour nous aider à rendre les choses, que ça tourne plus rondement. Enlever cet élément de frustration là, quand c'est perpétuel, c'est pas sain pour nos équipes, puis ça peut facilement se, se, se résonner en un taux de roulement plus élevé. Donc, deux, deux trucs. La première chose, on sait qu'en 2022, ça prend presque entre 10 et 20 là, on va dire autour de 15 plus de personnes pour faire la même chose en 2022 qu'en 2012, il y a 10 ans. Là, on se dirait, ben voyons donc, QV 2022 ne va pas super efficace. Vous commencez, ça prend plus de monde pour faire les mêmes affaires. Mais je l'en parle parce que parfois, comme gestionnaire, on a de ces anciens ratios dans notre tête. Par exemple, avant, ça nous prenait X quantité, disons, ça nous prenait 10 employés pour gérer 50 projets ou 50 dossiers ou 50 clients. C'est pas grave. Et, puis on garde ces ratios-là dans notre tête. 2022, pourquoi est-ce que ça nous prend plus de monde? D'abord, ça, c'est un fait, ça va nous prendre plus de monde. Ouais. Ça va pas nécessairement nous coûter plus cher, mais ça va nous prendre plus de monde. Il faut que je l'actualise, il faut que je le mette dans mes équipes, dans mes projets, dans mon recrutement, il faut, faut que je l'accepte ce fait-là. Pourquoi? Bon, ben, D'abord, j'ai des gens qui vont faire partie de mon équipe, mais qui parfois vont s'absenter. On a tous des gens qui nous ont demandé un congé sans solde, faire le tour du monde, quelque chose comme ça partie de l'équipe, ne sont pas sur mon payroll présentement, je ne les paie pas, mais ils sont avec nous. Ça, fait que ça contribue à faire plus de personnes. Il y a aussi euh, la notion que mes taux de roulement sont plus élevés en 2022. C'est donc dire que je suis plus continuellement en recherche de candidats, en intégration, il y a du temps relié simplement à la sélection des candidats, mais en la grosse partie du temps, on le sait tous comme gestionnaire, l'intégration de ces ressources dans mes équipes. Ça me prend du temps de former mon monde, de les intégrer. Puis, ces gens-là ne sont pas au maximum de leur courbe de performance au début. Donc, ça aussi, c'est un élément qui explique pourquoi j'ai besoin de plus de monde, parce que j'ai plus de nouveaux en continu. Ça, ça, ça contribue à mon besoin. Il y a toute la notion du temps partiel, du travail à temps partiel aussi. Alors, j'ai plus de monde, mais ils travaillent moins d'heures tous et chacun. Mais ça aussi, ça fait partie de ma réalité. Il y a aussi un certain leurre qui nous habite quand on repense à le bon vieux temps d'il y a 10 ans quand nous étions 10 pour gérer 50 projets. Des fois, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, nous étions 10 personnes, mais nous nous partagions aussi une charge de temps supplémentaire à l'époque. On l'a un petit peu oublié ça. En fait, on était déjà à 10 et, peut et demi, 10 et trois quarts avec ce temps supplémentaire. En 2022, les gens sont moins enclins à faire du temps supplémentaire. Ça veut donc dire que je ne peux, peux plus compter sur un petit peu plus de chacun. Je vais rajouter du monde dans mon équipe. Que ta question tantôt, Philippe, c'était quand ça tourne carré un peu. Bien, des fois, c'est une des premières réalités, ça. Ça tourne parfois carré parce que je suis restée dans des anciennes croyances. Je n'ai pas actualisé mes ratios dans mon équipe. Et là, je suis toujours un petit peu en dessous de la quantité de personnes que j'aurais besoin. Puis à tort, des fois comme gestionnaire, je me dis ben je veux contrôler mes coûts. C'est pour ça que je veux ça ici. On est d'accord. On connaît les chiffres, Philippe, toi et moi. C'est vrai que ça nous coûte un peu plus cher d'avoir plus de monde dans une équipe. Mais si ce n'est pas des gens qui travaillent tous à temps plein, ce n'est pas nécessairement beaucoup plus cher. Parfois, ça vaut la peine de refaire nos, nos, de regarder à nouveau nos chiffres, puis de considérer combien ça me coûte parfois de ne pas pouvoir prendre des clients parce que je n'ai pas la, les ressources pour les prendre. Ça aussi, ça a un coût. Quand je réétablis, rééquilibre tout, les gens vivent une plus belle expérience, puis moi, j'ai plus de flexibilité dans ma gestion. Le deuxième. Oh, est-ce que tu veux que je te donne un deuxième ratio? Vas-y, vas-y. C'est juste que je vois le temps passer, qu'il nous reste à peu près une minute ou deux. Donc, ça passe super vite. 45 minutes, c'est passé très, très vite. Alors, je te laisse. Vas-y, Annie. Hey, J'allais. Je te donne un autre ratio. Puis tu sais, depuis tantôt, toi et moi, nous échangeons sur des études récentes, puis la législation récente. Et là, je t'en sors une, je vais t'impressionner, Philippe. Je te sors un ratio qui date des des Romains. Il y, a 2000 ans. <rire> Il y a 2000 ans, nos Romains, quand ils géraient leurs armées, ils géraient avec des ratios de 1 sur 10. Fait, un gestionnaire pour 10, des centurions, je ne sais plus comment ça s'appelait. Oui, c'est ça. Hein? C'était toujours 1 pour 10, 1 pour 10, 1 pour 10. 2022, les meilleurs ratios, Alors, on a un petit peu amélioré nos systèmes de communication depuis les Romains. On est capable d'en prendre un peu plus, mais 1 pour 12, voire max, max, 1 pour 15, et ça, c'est des équipes matures et autonomes. Donc, ce que je viens de dire ici, c'est que mon ratio gestionnaire-employé, tu sais, des affaires de « j'ai 25-30 personnes qui se rapportent à moi », je ne peux pas être un bon patron, je ne peux pas être un bon leader dans de telles situations. Tu sais, nos romains, il n'y avait pas si tard que ça. Fait que parfois, j'ai besoin de venir épurer mon, mon organigramme, puis de recentrer, et aller avec 1 pour 12, c'est un bon ratio. Puis, à ce moment-là, un gestionnaire, sa ce job, c'est de gérer l'équipe. Il ne il fait pas des projets en plus. là. Il gère l'équipe et il forme l'équipe à devenir bon pour faire les projets. Donc, parfois, on va se mettre les mains dedans, mais c'est parce qu'il est en train de former quelqu'un. qu'elle est en train de former quelqu'un. Pas, pas partir seul en train de réaliser un projet pour un client. Alors, c'est les deux raisons que je te lance. Et puis, tu as, as complètement raison, cest que de plus en plus dans les entreprises, et, et on en fait partie, on est non seulement des gestionnaires, mais on a aussi nos mandats, donc ça veut dire qu'on a aussi la main dans le moteur à, à longueur de journée, donc ce qui fait que des fois, on est peut-être un peu moins présent sur la formation, l'accompagnement et autres, et, et je pense que ça, c'est important. Puis, c'est vrai qu'on a toujours des ratios et, et autres, mais… Il y a une chose que moi, je, je, je dis toujours aux gestionnaires aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui est devenue hyper sophistiquée. On a des outils pour tout, est, tout est high-tech, on on, mais des fois, il faudrait juste simplifier la vie des gens aussi. C'est-à-dire que euh, quand on prend hein, le temps de, de, de regarder le travail de quelqu'un et qu'on regarde tout ce qu'il doit faire, qui n'est pas en relation directe avec son travail, mais des, des, des, des rapports, des ceci, des cela, il y en a tellement, ce qui fait que, euh, puis ça, souvent, bah, je leur dis, euh, ces rapports-là ou ces, ces synthèses-là, c'est toujours une sorte de contrôle d indirect. Mais tout ça, ça prend du temps. Euh, c'est incroyable. Hein. Dans une entreprise où j'ai travaillé à un moment, il y avait 40 employés et j'avais juste fait une petite analyse et une étude de savoir euh, combien il, à combien de courriels ils répondaient par jour, combien ça leur prenait pour répondre à chaque courriel. Et en fait, sur 40 personnes, les, les statistiques, c'est que j'avais 10 personnes à l'année longue de, de janvier à décembre qui auraient fait que répondre à des courriels. Donc, euh, c'est juste ça. Il faut, faut aussi être capable de simplifier le travail de nos employés. Je euh, peux-tu partager un petit truc avant qu'on prenne les questions? Le petit truc que, que moi je fais chaque, au début de chaque saison, nous on va le refaire à l'automne, c'est de demander aux gens, qu'est-ce qui te donne de l'énergie ces temps-ci? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour la prochaine saison? On part de là. Et puis c'est bien bien rare que quelqu'un va me répondre répondre à des courriels, faire des rapports. C'est très rare tu sais, que quelqu'un va me dire c'est ça qui me donne de l'énergie. Quand on se ressent sur l'humain, sur les personnes, puis qu'on prend le temps de vraiment écouter où tu en es, c'est quoi ton défi pour les prochains mois? Je trouve que ça nous rentre dans l'essentiel. En tout cas, euh, Annie, euh, on, on a, il est 47. On avait dit que ça durait 45 minutes. On, on a un petit peu débordé. Euh, Annie, je te remercie beaucoup beaucoup euh, pour euh, cette entrevue. J'espère que ça va inspirer. Je pense que les conseils que tu nous as partagés euh, vont sûrement aider aussi des, des gestionnaires ou des, des, des dirigeants ou, ou peut-être aussi des collaborateurs qui vont ramener ça à leur gestionnaire en disant, hey, j'ai entendu quelque chose, ça serait, ça serait le fun qu'on qu puisse mettre ça. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent, Annie, de cette rencontre de ce matin avant de partir en vacances? Euh... Oui, j'aime l'idée. Ben, moi, je retiens de toi, Philippe. Faire attention à nous, à eux. À nos équipes, à eux, comme gestionnaires, comme leaders, faire attention à nous, comme gestionnaires, comme entrepreneurs. Puis sans se centrer sur l'humain. Ça pose des, des grandes théories des grandes affaires. Si je mets l'humain au centre de, ma, de mon plan d'affaires, sans dire que c'est juste ça, là, en équilibre avec mes clients, mais que je parle de l'énergie de l'humain, je vais régler bien, bien des soucis. C'est juste ça qu'on repart, là. Moi, je trouve que c'est une bonne clé. Toi, Philippe, tu retiens quoi de notre discussion ben moi je pense que on a encore beaucoup de choses à améliorer, ça c'est sûr, mais euh, je pense que la pandémie et la pénurie de main-d'oeuvre nous aide tellement à grandir rapidement parce qu'il faut qu'on s'adapte. si une entreprise qui ne s'adapte pas aujourd'hui et qui ne change pas ses pratiques. Bon courage pour la suite. Donc, euh, Puis, je le dis souvent, hein, je pense que le Québec, dans quelques années, sera sûrement un des endroits où la gestion des ressources humaines sera la meilleure. Pourquoi Parce qu'on a une telle pénurie de main-d'oeuvre qu'on doit se réinventer. Celui qui dit « Ah, j'ai toujours fait comme ça et je continuerai à le faire comme ça », Bon courage pour les années à venir, surtout avec les nouvelles générations et autres. Donc, euh, je pense qu'on a encore à apprendre. On travaille fort. Euh, le fait est aussi de partager les, les trucs et astuces, comment on voit les choses, faire tomber quelques petits tabous. Donc, je pense qu'on va avoir encore des, des, des, des belles années de, de, de progression dans la gestion des ressources humaines. Puis, si on prend les, la gestion des ressources humaines des années 70 ou des années 80, il n'y a plus personne qui voudrait être là-dedans aujourd'hui. Là. Ben, je vous dis que 2022, 2024, jusqu'à 2030, on va encore évoluer grandement. Ça a pris du temps que les RH évoluent. Hein, pendant longtemps, ça restait très, très figé. Tout, tout évolue, mais pas, Mais là, c'est fini. Là, le, le, le monde est en train de changer. Donc, euh, on va avoir vraiment une nouvelle approche. Donc, Annie, je t'en remercie. Je te souhaite de très bonnes vacances. C'est sûr qu'on se reparle à la rentrée. On aura d'autres sujets à, à amener ensemble. Et puis, euh, ben, pour toutes les personnes qui ont écouté, je vous souhaite à vous aussi de bonnes Vacances, parce que pour nous, c'était notre dernier live avant la reprise de, de, de fin août, début septembre. Donc, on se reparlera en fin, fin, fin août ou début septembre pour un, un prochain sujet. Merci beaucoup, Annie. Au revoir. À bientôt.